Je veux chanter tes louanges mon sauveur Je veux proclamer les merveilles de ta croix Je veux voir ta puissance dans ma vie Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur T'es lourd en mon sauveur. J'ai proclamé les merveilles de ta croix. Je veux voir ta puissance dans ma ton nom, ô oh mon sauveur, tu es l'éternel, le Dieu de ta parole, tu es venu sur la terre pour nous sauver. Sauveur. Tu es l'éternel, Dieu de ta parole Tu es venu sur la terre pour nous sauver C'est pourquoi nous louons ton glorieux nom, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement Le bon s'il vous plaît nous allons lire un psaume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 quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ô oh Seigneur, entends ma prière. Je veux garder tes statues. Sauve mon âme. Dieu, éternel. Oh Seigneur, Seigneur, entend, entend ma prière, je veux garder, sauve mon âme, sauve mon âme, car tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es notre Père Céleste, notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es vraiment notre Roi. Nous te sommes vraiment reconnaissants, le Dieu d'éternité. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu, mon Seigneur. Et jamais il n'y aura un autre Dieu, parce que tu as dit, avant toi, il ne n'a jamais été formé de Dieu. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu, mon Seigneur. Oh, nous désirons que tu sois le Maître, que tu sois le seul qui existe parce que tu es le seul Dieu, Père. Ah, nous avons goûté combien tu es tellement si bon, mon sauveur. Et nous sommes approchés de toi. Nous avons réalisé combien tu es merveilleux, Père. Là, la colère, riche en bonté, miséricordieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais tu es vraiment parfait, sauveur. Merci encore pour cet ces temps béni que tu nous donnes encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir nous retrouver ensemble, comme notre précieux frère le citait encore tout à l'heure. Qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de devoir demeurer ensemble, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, nous voulons réaliser que nous sommes de frères et que c'est aussi une bénédiction pour nous de pouvoir nous retrouver, nous rassembler ensemble, Père Saint-Dieu, autour de toi, parce que nous sommes vraiment un peuple qui t'appartient. Merci encore pour le pardon de nos péchés. Merci encore pour le soutien et le secours que tu nous apportes, mes père saint Dieu, tu es notre berger. Merci parce que tu es vraiment celui qui nous soutient encore dans ces temps difficiles, mon Sauveur. Louange et honneur à toi pour tout le soin que tu essaies de pouvoir apporter à chacun de nos personnes. Dieu, parce que tu es vraiment notre Dieu. Merci pour les chants et les cantiques, mon Père, qui ont été chantés à ta gloire. Merci encore pour l'adoration, mon bien mon Père, Père saint Dieu. L'allégresse et la joie d'être là, dans ta maison à toi, en fait d'apprendre de toi, Père saint Dieu, ce que nous devons faire pour ta gloire, pour pouvoir te servir et comment te plaire aussi, Père béni soit ton saint nom pour chaque frère et chaque sœur qui est venu encore cette soirée. Ben demeure pas et d'en quitter de loin aussi d'autres de près aussi. Ben me perçant Dieu ceux qui sont aussi en connexion cette soirée. Ben mes pas qu'ils soient bénis. Louange et honneur à toi car nous avons t'avons ainsi prié Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne aussi, qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ses bienfaits et ses hauts comme la Bible le dit aussi et comme nous le disons aussi. C'est vrai qu'ils sont tellement innombrables les bienfaits de l'éternel qu'on ne peut pas le compter. Mais nous savons qu'il fait encore de merveilles dans la vie de tout un chacun de nous jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur prend soin, le Seigneur soutient. Le Seigneur aime exaucer les prières. C'est à cela aussi que nous prenons aussi confiance lorsque nous savons que notre Seigneur et notre Dieu aiment vraiment entendre les prières et aussi les exaucer. Et parce qu'il est toujours nécessaire de pouvoir aussi lui parler, parce que Dieu aime la communion. Nous devons aussi lui donner du temps, en fait, de pouvoir aussi lui parler. Que Dieu bénisse notre précieux frère qu'il se le bénisse richement. Et Daniel, est, et qui est venu aussi avec notre précieuse sœur Francine, je pense qu'elle doit être quelque part à mes yeux. Ah oui, oui, oui, oui <rire> Alors Voilà, que Dieu te bénisse, soeur. nous sommes heureux de pouvoir te voir avec notre précieux frère Daniel, que le Seigneur te bénisse. Et je tiens aussi, mon précieux frère, comme tu es là présent, à pouvoir te remercier. Et chaque fois que je suis parti, tu as toujours été là pour pouvoir aussi apporter la parole et aider le peuple de Dieu et très sincèrement je t'en suis vraiment reconnaissant et je te remercie que le Seigneur te bénisse pour le temps et aussi pour la distance, les carburants que tu dépenses effectivement aussi et l'amour que tu manifestes effectivement aussi à l'endroit du le peuple de Dieu aussi, que le Seigneur notre Dieu te bénisse et qui se souvienne de toi, ta famille aussi et tes petits-enfants aussi que tu aimes autant. Qu'il le bénisse aussi, tes fils aussi, donc tous ceux qui sont dans ta famille aussi, que Dieu les bénisse aussi richement. Nous disons merci à notre Dieu, pourquoi Ces jours qui nous accordent la grâce de pouvoir aussi avoir chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est un jour de grâce et euh, comme c'est un jour de grâce, nous voulons aussi prendre et saisir cette grâce comme étant... Ah, je vois mes deux frères qui sont venus aussi. Que Dieu te bénisse, qu'ils vous bénisse aussi, mon frère. Et, et c'est une joie de pouvoir vous avoir aussi ce soir. Chaque jour que Dieu nous donne effectivement, comme nous disons, c'est un jour de grâce. Et nous voulons aussi saisir cette grâce de Dieu. Et, et vraiment, pendant ce temps, comme l'apôtre Paul le disait, voici donc le temps favorable. Et quand on dit « ce temps favorable », c'est vraiment le temps favorable. Dieu dit qu'au temps favorable, effectivement, c'est vrai que euh, j'étais exaucéré. Et euh, nous, nous, nous remercions Dieu pour qu'il nous ait donné aussi ces moments où, pendant les temps les plus difficiles, où les choses semblaient très difficiles à pouvoir atteindre. Et, et Dieu nous a donné un, un temps favorable. Et c'est le temps de, de la grâce, effectivement, où le Seigneur, notre Dieu, nous vient en aide, en fait. c'est pour ça que nous ne pouvons jamais être découragés dans n'importe quelle situation, parce que nous sommes dans le moment favorable, où nous savons que si nous invoquons son nom, et oui, le Seigneur, notre Dieu, entend réellement aussi nos prières et... Et il est là, dans cette période de temps, effectivement, aussi, aussi doux, aussi tendre, effectivement, et aussi euh, miséricordieux, en fait. C'est vraiment le temps de la grâce, effectivement, aussi, où le Seigneur nous entend, le Seigneur nous vient en aide, effectivement, aussi. Mais il faut que nous saisissions donc l'occasion qui nous est donnée dans cette période de temps. Et que si nous sommes des croyants, que nous sommes réellement de ceux-là qui, ont oh, reçu, je ne cesse de répéter cela plusieurs fois, ce n'est pas pour rien mon frère et ma soeur. Parce que le fait de pouvoir s'asseoir là et de pouvoir m'écouter ne veut pas dire que vous êtes des chrétiens. Ça peut donner l'impression à tout le monde de croire qu'on est chrétien. Mais en fait, chrétien, ce n'est pas un nom. Chrétien, c'est la vie que vous menez, en fait. Lorsque Lorsqu'on les a vus pour la première fois en Antioche, c'est simplement quand les gens, les païens, les ont regardés, les autres aussi, croyants, les ont regardés, ils ont dit non, non, non, non, non, ceux-ci doivent être des chrétiens. Et en parlant de cela, ils se référaient à Christ, en fait. Ils remarquaient que ces gens, leur façon de pouvoir parler, faire les choses, c'est pour ça, ne vous donnez pas trop de loge vous-même, il faut que réellement que le Seigneur lui-même, et qu'il fasse cette loge de chacun de nous, comme il l'a fait effectivement pour Job en réalité aussi, et il en a fait aussi pour d'autres. C'est important mon frère et ma soeur, nous devons être de cela, nous nous sommes vraiment un. Peuple qui est privilégié, en fait, et qui parce que dans cette période de temps, c'est vraiment un temps, ce n'était pas comme le temps de Job, effectivement, il est comme le temps des autres en réalité. Mais ces temps sont des temps tellement agréables et favorables, effectivement, où le Seigneur nous aide, en fait, parce que la Bible nous fait savoir que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous, nous les pratiquions, en fait, et, et, et ça, c'est ce que le Seigneur notre Dieu a, a, a fait et, et c'est encore d'actualité encore aujourd'hui. Donc comme nous le disions, en fait, c'est lorsque on les a vus, en fait, c'est pour beau, ça beaucoup de gens, nous, nous avons cru, nous avons. On doit voir en fait, effectivement, la vie de ce que vous avez cru en réalité. Parce qu'on on voit en fait aussi euh, ce que vous produisez. C'est les, les genres de vie que vous avez, en fait. Si vous êtes euh, un groupe qui suit, effectivement, euh, d'une certaine manière ou autre effectivement, on, on verra l'esprit qui va agir en vous. Et si aussi vous êtes, effectivement, de, de croyants, en fait, parce que quand on parle de croyants, on ne cesse de pouvoir le répéter, même si c'est une répétition pour vous, mais c'est salutaire, en fait. On nous dit que, à ceux qui l'ont reçu, la Bible est toujours claire, mon frère et ma sœur, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que, c'est, c'est évident, et ce qui se passe, c'est quoi? ce que vous avez une vie nouvelle? C'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance qui se manifeste. Il n'y a pas une autre vie qui peut faire en sorte que vous puissiez avoir la, vie, la, la nouvelle naissance, si ce n'est que la vie de celui qui est venu et qui est mort pour vous. Et c'est ce qui fait que vous avez une nouvelle naissance, en fait. Alors, quand vous expérimentez, effectivement, la nouvelle naissance, c'est comme ça qu'on dit que c'est un l'homme créé selon la parole de Dieu, effectivement, et la volonté de Dieu, et non pas la volonté de l'homme. Et, et cette personne, effectivement, c'est une nouvelle création. Alors, quand cette personne est vraiment convertie, qu'il est né de nouveau, pas dans les lèvres effectivement, mais de sa vie en fait. Qu'il clame pas que moi je suis chrétien, je suis né de nouveau. Voyez comme je suis. Non en fait, mais c'est simplement sa respiration, sa parole, sa façon de marcher, sa façon d'agir avec les gens témoignent que vraiment ceux-ci là, quand on les a vus en Tios, ce sont vraiment des Christ. Parce que quand on le voit, ils ont vraiment été avec Christ. Ils ont vraiment cru à son évangile parce que leur vie est comme la vie de ces, ces Jésus-là. Mais c'est pour ça que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qu'est-ce qui se passe effectivement, c'est la vie de Christ qui vient. C'est pour ça que nous disons qu'effectivement, que bien que nous puissions être rassemblés, tous ne sommes pas des chrétiens. Dès que tous nous n'avons pas la vie des Christ, en fait. Nous nous nous venons nous nous rassemblons parce que nous, nous voulons nous tendons à pouvoir la voir en fait. Mais nous ne nous réalisons pas qu'effectivement qu avant de pouvoir être dans cette position, pouvoir s'asseoir aussi plus longtemps effectivement aussi, il faut que quelque chose se soit passé. Nous prions Dieu que c'est important, au lieu de pouvoir maintenant arriver, à pouvoir maintenant aller tellement plus loin, pouvoir considérer simplement des grandes choses, il faut qu'on revienne à l'ABC, De savoir que celui dont je, je m'empresse de pouvoir parler, dire beaucoup de choses, effectivement, est-ce que... Il est avec moi. Est-ce que je l'ai vraiment reçu Et je crois en lui, effectivement. Est-ce que j'ai cette foi ferme en lui Que peu importe ce qui peut m'arriver, mais je sais qu'avec lui, je passerai toujours. Même si les eaux m'embrasaient, Mais pourquoi pas arriver à voir me submerger. Que je sais que même si je suis plus bas, il me relèvera. Est-ce que vraiment tu peux dire cela Non. Le grand problème, c'est que quand la situation devait pénible, tu croules. J'ai toujours dit « Seigneur, notre Dieu, c'est que on voit effectivement aussi euh, la personne qui a cru lorsque nous nous trouvons dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles. » Nous avons toujours tendance à pouvoir vraiment dire effectivement que « Ah, le Seigneur, est-ce que vraiment tu, vous croyez que Dieu, notre Seigneur, est vraiment capable ?» Le problème, c'est de pouvoir réaliser la capacité de Dieu en fait. Donc, c'est-à-dire que toi, tu crois vraiment qu'en tout cas, il est capable. Amen. Pas que je l'ai dit dans la bouche, effectivement, pour donner l'impression, mais au plus profond de moi, effectivement, j'ai dit, il est vraiment capable. Ça C'est ça ce que Dieu cherche, en fait. Le but même de l'évangile que nous prêchons, effectivement, c'est d'amener l'homme à devenir croyant et croyant en ces dieux qu'il aime, auquel il a confiance pleinement et qu'il a reçu effectivement aussi la vie de Dieu en soi. C est, c est, c est, cette conversion, vous en avez besoin, nous en avons besoin. On ne va pas se limiter simplement à se contenter d'être là dans la joie, de pouvoir vraiment chanter, c'est bien, c'est bien, mais on n'est pas converti. Il faut qu'il y ait... Donc, être changé. Conversion, c'est être changé. Il faut ces changement pour l'amour de Dieu. C'est vrai, frère. À quoi ça sert à l'homme de gagner le monde entier si il perd son âme? À quoi de pouvoir montrer aux gens que je suis un grand ceci et ceci, et je suis spirituel et cela alors que tu vas en enfer? c'est nécessaire que tu puisses t'asseoir, te mettre vraiment en question, t'assois, t'as pas besoin que quelqu'un puisse venir, non, non, toi-même, Seigneur, regarde comment j'ai agi, est-ce que quand je parle, est-ce que c'est vraiment Jésus-chrétien, parce que, quand je me juge moi-même avec les livres que j'ai ici, et que les livres me condamnent, mais qui mais dites-moi, frère et soeur, déjà, tu es condamné, quand tu te condamné, tu es condamné. C'est pour ça nous, nous, sommes dans les temps favorables. C'est ce temps où le Seigneur Jésus est, est, est capable et qui est venu aussi effectivement pour te donner à toi tout ce qui est nécessaire à, à, à ta croissance effectivement aussi et surtout à ce que tu puisses vraiment arriver à pouvoir l'adorer comme lui, il veut que tu puisses l'adorer. Pas être un membre d'église effectivement, mais... <rire> être membre du corps de Christ. Et il a dit une chose tout à l'heure pendant qu'il priait, il a dit que là où se trouve le corps. Là où, où se trouve le corps, et là s'assembleront les aigles. Je vous ai déjà dit ici, ici en vous disant qu'effectivement que on ne on, on, on, on dit pas aux aigles venez parce qu'on a mis la, la, la viande ici. Non, non, non, non, non, non, non, Ils ressentent eux-mêmes. Il y a en eux quelque chose qui, lorsque la viande est quelque part, la chair fraîche, effectivement, mais les aigles viennent. Non, on n'a pas le fossé, bon, allez, on, on, on chasse, mais venez, venez, il y avait la viande là-bas, allez-y, allez-y. non, C'est eux-mêmes, effectivement, qui sentent, et puis il y en a un, il n'a pas dit, bon, venez, venez, on va, non, non, non, un qui vient, puis l'autre lui-même. Il sent qu'il y a un appel quelque part, effectivement, parce que là, ce que je sens, effectivement, c'est l'endroit où je dois me retrouver. Et puis un, deux, trois, quatre, et puis, et puis, c'est un attroupement. Autour de quoi Mais autour du corps de Christ, effectivement. Et, et c'est ce que le Seigneur nous nous, nous a aussi hein, typifié comme étant euh, des aigles, effectivement. Et Mais il faut que nous, nous puissions arriver à pouvoir effectivement aussi reconnaître et puis se poser la question, nous savons, se poser la question si nous sommes véritablement des aigles des dieux. Parce que un vautour, même si on lui donne la nourriture, il ne pourra jamais devenir un, un aigle. Non, il, il, il a en lui cette nature de vautour. Jamais il pourra devenir un aigle. Mais l'aigle est toujours un aigle et on le voit effectivement aussi par sa façon de manger, par ce qui fait la distinction, la différence entre cette nourriture, ça et ceci, parce que ça, c'est pas ça et ceci qui, effectivement, il ne mange pas du tout. Mais il fait la sélection, effectivement, des choses, effectivement. C'est pour ça que, qu'est-ce que cela veut dire, effectivement, quand nous pouvons comprendre cela? Mais en fait, un fils de Dieu, et une fille de Dieu, il a toujours tendance que quand il entend la parole de Dieu, il se met lui-même à genoux. Oui, oui. Parce que bon, dites-moi comment vous pouvez savoir que vous mangez la nourriture. Vous entrez, ça rentre, là, puis ça part, et vous sortez, vous partez. Mais c'est cela le problème. C'est ça le problème que vous ne faites pas attention. Quand la parole vous a touché, vous restez à genoux. Amen. Seigneur, je veux que je te demande grâce pour que cette parole puisse faire son travail à moi. Autrement, pourquoi Parce qu'il vous est donné tellement en puissance, mais il ne fait rien de vous. Et vous voyez très bien. Vous savez, vous connaissez la parabole, effectivement, hein, du semeur, non Eh bien, sur les pierres, sur les sissis, sur les aurons, ces épines, faites ça, ne vous profite en rien. Mais elle est importante, effectivement. Mais quand elle, elle, elle, elle, elle, elle tombe à la bonne terre, vous savez ce que la terre fait La terre, elle reçoit, elle garde. Ah oui, donc elle garde la semence, effectivement, jusqu'à ce que le travail s'efface. Quand ça s'est fait, alors ça produit. Donc à ce moment-là, mais, mais c'est ça le problème, parce que là, vous êtes les champs de Dieu. On doit s'aimer, donc le Seigneur s'aime, effectivement. Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites avec la semence C'est pour dire qu'effectivement, quand on dit ah, nous sommes des aigles, mais vous voyez bien que l'aigle, il sait ce qu'il doit faire. Donc il doit se retrouver à l'endroit et prendre le temps de pouvoir prendre la nourriture qu'il lui faut. Donc, c'est important. Donc, chacun de nous, nous devons revenir à, à, à pouvoir à dire mais Je reçois la parole de Dieu, je dois prendre le temps de pouvoir prier. On voudrait revoir des frères et des sœurs. Souvent, vous vous plaignez toujours Oh, on m'a fait, on m'a ceci, on m'a ça, ça, ça, Mon mari, pas de pas de, pas de, pas de, pas de Mais on ne vous voit jamais à genoux. Hein. Après la prière, effectivement, après la réunion que Dieu vous a parlé, prenez le temps. Vous êtes pressés. pourquoi Parce que ce n'est pas ce que vous allez faire à la maison. Qui sera plus important, c'est votre vie avec les seigneurs. Si si les seigneurs venaient aujourd'hui, mm -hmm. il faut qu'ils vous trouvent prêt. Donc, en tout cas, ça je voudrais que nous puissions comprendre cela, ce qui doit être vraiment primordial. Nous courons toujours pour le travail. Vous tous, vous êtes comme ça. hein Vous êtes comme ça. hein Ah des jobs, euh, ah demain les écoles effectivement, vous aurez ces jobs en question, vous aurez ces écoles en question, même diplôme vous en aurez et après vous avez une grâce que Dieu est dans ce monde avec tous ces gens qui sont des diplômés, des scientifiques ça, par rapport à tout cela, qui raconte tous ces années vous avez une grâce que Dieu vous donne la vie éternelle, vous avez quelque chose que ces gens là font les efforts dites, mais, des millionnaires, bien dites, mais on va acheter cette vie là mais vous, vous l'avez gratuitement et vous n'appréciez même pas ce que Dieu vous donne, les plaintes et les murmures vous vous mentez entre vous même et tout ça, vous, mais c'est vrai frères et sœurs. mais oui, c'est comme ça que vous êtes alors que Dieu vous a donné une grâce tout à fait extraordinaire il mérite d'ailleurs parce que vous ne le méritez pas moi je ne le mérite pas mais c'est une grâce que Dieu nous a donnée simplement Grâce. parce qu'une grâce est une grâce, on vous l'a fait on court trop à des choses tout à fait inutiles on s'intéresse à des choses vraiment inutiles et c'est là qu'on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout le problème d'argent. J'ai dit parce que ces derniers temps, j'ai dit Seigneur, mon Dieu, ces démons là, il a vraiment, oh là là, là il est malin. Pour l'argent, vous pouvez vous vendre vous-même. Mais oui. Il s'est fait un petit problème avec l'argent, la guerre a commencé, les combats. Il m'a fait, il m'a fait. Mais frère, l'argent c'est du papier, mon frère. C'est quand même du papier, ça ne vaut pas la vie de quelqu'un. L'argent de... ne peut même pas acheter la vie de celui qui te déteste. là. Tu ne peux pas l'acheter. Mais vous voulez même mourir pour cela. Ça. Ah oui, c'est ça, mais c'est ce que vous faites. Vous entendez ça maintenant, quand vous sortez effectivement, parti vous, vous revenez toujours au même du soir. Mais comment pouvez-vous croire que vous irez au ciel, frère? Même si, même si, Dieu ne va pas faire entrer toutes ces saletés comme ça, Allez, saleté, boue entre. Non, non, jamais! Il saint, saint, saint l'éternel. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et quand est-ce que tu vas être sanctifié? Ah, oh, courir gauche et à droite, effectivement. Mais tu n'as même pas le temps de voir Seigneur, aide-moi pour que ce soit saint. Non, non, vous n'avez pas le temps. Mais vous pouvez remarquer. Vous ne vous mettez pas beaucoup à genoux, vous ne cherchez pas assez, vous vous kiffez, mais vous avez besoin des pensées ils montent toujours au travail, et partout où vous êtes effectivement, il n'y a que les journaux qui vous intéressent, les vidéos, les réseaux sociaux, les ceci, les cela, on chante à gauche et à droite. Mais jamais pensez, passer du temps pour dire, Seigneur, sanctifie-moi, je vais être pur, je vais parler avec toi, Seigneur, oh comme au jour d'autrefois, fois. Jamais. Ceci est parti, si on fait là, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, j'ai écouté les cantistes. Mais non, mais non, c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande à genoux Amen, de passer du temps avec Dieu, mais c'est vrai mon frère. Et c'est comme cela que le travail va faire ses faits effectivement de notre toi C'est ainsi que tu auras soif. Ah, je vais écouter, je vais écouter. Et vous verrez que les frères et sœurs qui écoutent la parole, dimanche, même samedi, mardi, quand ils sont là, ils sont toujours attentifs. Pourquoi Parce que quelque chose le maintient. C'est le secret, frère. Vous ne les entendrez pas discuter avec XY, effectivement. Non, non ils n'ont pas le temps pour ça. Ah non, non, ils ne perdent pas le temps pour ça. Mais vous, oui. Mais vous autres, oui. Vous êtes là présent, mais en fait, vous êtes, vous êtes absent en fait. Parce que bon, vite qu'ils appartent, effectivement, moi présent Mais c'est pour que nous comprenions que notre Dieu nous veut du bien, en fait. Ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu veut de moi, c'est que nous soyons sauvés. Il a dit, je ne veux pas que le pécheur puisse mourir. Je veux donc qu'il puisse se repentir, qu'il puisse se convertir et qu'il puisse être sauvé. Nous allons lire dans les Saintes Écritures, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Dans le psaume euh, 23, pardon. psaume 23, psaume 23, nous dit ici,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 Personne, nous voulons vraiment te dire encore merci pour ton amour et ta bonté et, et la grâce que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir nous retrouver avec ton peuple, Père. Il est à toi, c'est parce que tu l'as aimé, c'est parce que tu l'as aimé que tu as donné ta vie pour qu'il puisse vivre, Père pardonne-nous encore, mon sauveur, parle nous mon sauveur, ce soir, et aide-nous encore, mon roi, pour le peu de temps que nous avons ici, ce soir, et nous voulons te demander la grâce d'être éclairé par toi, Père. Sois béni, car j'ai ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous, vous asseoir. Là, cet homme ici, euh, c'est David, euh, qui, de tout son cœur, effectivement, il, il exprime cela avec euh, avec hardiesse et puis avec beaucoup de de, de, de reconnaissance, en fait. Il, il parle de ces de, de, de, de dieux, donc il connaît l'Éternel, effectivement, comme les saint d'Église l'expriment, effectivement. Et il, il exprime encore autant de reconnaissance à son endroit. Il dit que l'Éternel, il est mon berger. Et, et ce qui est merveilleux, c'est que, que lorsqu'il dit qu'il est son berger, alors il réalise effectivement la grâce qu'il a trouvée auprès de ses dieux pour que lui soit son berger. Et que lui, David, effectivement, s'il parle de lui comme étant son berger, eh bien, il se considère effectivement comme étant sa brebis. Donc, une brebis a toujours un berger. Si un berger doit avoir des brebis aussi, également. Et puis, il dit, « Je ne manquerai de rien. » C'est-à-dire qu'effectivement que cette personne, effectivement, a réalisé le privilège de pouvoir avoir un protecteur. Parce qu'un berger, c'est celui qui protège. Un berger, c'est celui qui se soucie. Un berger, c'est celui qui prend soin, effectivement, dans tout le moindre détail, effectivement, de sa brebis. Donc, il a, il a réalisé qu'effectivement qu'il était privilégié que l'Éternel, donc le Dieu, parce que c'est lui-même qui a eu à pouvoir voir effectivement, quand il a regardé les cieux, c'est David effectivement qui disait, quand je contemple les cieux, ouvrage tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je me suis dit, je me pose la question de savoir, mais, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que toi, tu prennes garde à lui. Tu prennes autant soin de lui, effectivement. Parce que et c'est là qu'il réalise effectivement que ce caractère, effectivement, que revêt Dieu est vraiment quelque chose qu'il a il à pouvoir être toujours. Parce qu'il a expérimenté cela. Vous vous souvenez très bien qu'effectivement, que, David était un berger. Lui-même, lui-même, effectivement, était un berger. Et il a pu voir, effectivement, et c'est là qu'il a appris, et effectivement, c'est pour ça que. Ce qui est merveilleux avec des hommes qui servent les seigneurs, effectivement, ils sont choisis par Dieu pour pouvoir les servir pour des secondes. effectivement. Ces personnes en question, et quand ils parlent de Dieu, ils, en fait, ils parlent, en fait, de la vie qu'ils expérimentent, en fait. Lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu, ils sont une partie de cette parole. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu et être en dehors. Je ne sais pas si vous comprenez, on ne peut pas être comme simplement un perroquet qui répète les choses. Non, on doit réellement aussi être une partie, parce que, si par on doit parler effectivement du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, de quelle manière tu vas lui parler Tu seras seulement comme quelqu'un qui répète. Mais quand tu l'as expérimenté, lorsque tu parles et tu prêches le baptême du Saint-Esprit, tu prêches le baptême donc tu es dedans en fait. Donc, ce sont les choses que tu as expérimentées. Quand tu dis, dans le baptême de cet quand on l'a reçu, ça, ça, ça, se passe. Mais c'est parce que toi-même, tu l'as expérimenté. Et ce que tu dis, c'est ce que tu as eu à pouvoir passer. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si la Bible dit que ça sera comme ça, tu l'as expérimenté. Mais c'est si ça se passe comme ça, et c'est vrai mais si tu ne l'as pas expérimenté, comment vas-tu le faire Voilà que David, effectivement, il a eu à pouvoir également aussi être dans une circonstance où son père lui avait donné la possibilité de pouvoir être, peut-être en fait le troupeau. Alors, et c'est là que, je voulais l'ai dit autrement, mais c'est là que le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il a dit que David était un homme selon son corps, le Seigneur, notre Dieu, a placé David dans cet environnement-là, pour qu'il puisse réellement être enseigné, donc dans le show dans lequel il va vivre, effectivement. Et ça, c'est vraiment important. Vous remarquerez très bien que cet homme ici, l'apôtre Paul, et, et, il nous dit, dans Galate, il me dit, « Mais vous savez comment j'étais les ailes que j'avais dans les traditions de mes pères ?» Vous connaissez cela. Donc effectivement que, il a appris effectivement des Gamaliel beaucoup de théories, beaucoup de choses. Effectivement, et avec cette théorie qu'il avait effectivement, il n'avait rien dedans. C'est pour ça que il combattait effectivement seulement parce qu'il avait la théorie. Et voilà, la théorie a fait quoi effectivement ben là, Il a tué beaucoup de gens. Mais il dit mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Dès de, de ma mère, Amen. de révéler à moi son fils, qu'est-ce que je fais Il dit, mais je vais conseiller J'ai la je et Je priais je suis monsieur dans les déserts. Et là, qu'est-ce qu'il faisait là-bas C'était Dieu qui l'enseignait. Donc cet homme ici était enseigné de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il nous raconte, il me dit, mais j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas reçu de quelqu'un non. Donc ce sont des choses qu'il a expérimentées lui-même. C'est ça, prêcher l'évangile. C'est ça, vivre votre Tu es une partie de cela. Pierre, il n'a pas prêché les choses qu'il a eu, on va entendre, quand même, des X, y, y, y. Non, non, non, non, non. Lui, il a expérimenté, il dit, mais ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux, ce que nous avons adhélé, ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché. C'est ça. Il dit, nous sommes témoins. Donc nous vous annonçons les choses que nous avons expérimentées. C'est ça. La force de l'évangile, effectivement, aussi. C'est que nous soyons partis, effectivement, faisant partie de ce que nous apportons, effectivement, au peuple de Dieu. On ne va pas les rapporter, mais on les rapporte, effectivement, ce que nous avons expérimenté. Ce que Dieu, bien sûr que oui, ce que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir y voir. Parce que comment pouvez-vous parler, effectivement, de la guérison divine et prier pour... Parce que vous n'avez pas vous-même vous-même expérimentez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les églises, effectivement, qui disent « Oui, les temps et les miracles sont passés parce qu'ils n'ont jamais expérimenté. » Oh, ça, on faisait l'époque, effectivement, les temps et les apôtres sont passés parce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Mais quand ils expérimentent la chose, alors qu'ils vont se mettre des libres, « Non, non, non, non, non, non, non. le temps et les miracles ne sont pas passés parce que j'ai expérimenté. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'étais hymne, j'étais... » C'est dire que ma vie était comme ça. L'évangile, oui, ça change l'homme. J'étais un voleur, j'étais une prostituée J'étais ceci et cela Mais quand l'évangile est venu, j'ai cru J'ai vu que ma vie a complètement changé Ça, vous pouvez les témoigner Mais il ne faut pas être un menteur Il ne faut pas dire des choses que Dieu n'a pas fait Pour toi, mais c'est vêtement. Il faut dire effectivement témoigner Des choses que Dieu a fait pour toi Parce que Dieu n'est pas, pas, pas incapable Dieu est capable, effectivement Mais c'est parce qu'il veut que Quand l'évangile est prêché, que les gens réalisent que Dieu est vivant alors c'est comme ça qu'effectivement que David, quand le Seigneur l'a placé dans cette circonstance, effectivement aussi qu'il était donc là en train de pouvoir pêtrer le troupeau de son père, un petit bonhomme qui était là et qui et, et c'est là que aussi il expérimenta effectivement aussi ce que c'est que l'amour de brébis, en fait. Oui oui oui. Ah, l'amour qu'on doit avoir à l'endroit des brébis. Il a pu voir effectivement que quand dans la nature effectivement que quand, quand une brébis est le seul effectivement, et c'est pas se défendre contre les loups qui viennent. Donc cette brébis effectivement a besoin d'un berger. Et ce berger doit avoir un caractère aussi fort qu'il puisse pas mal pas voir qu'il voit les loups effectivement et le fruit et il a... parce que le Seigneur vous dit frère, ce c'est pas vrai mais regardez bien les Seigneur le dit, hein, dans, dans hein, euh, dit ici dans les livres de Jean je pense que c'est cela Jean Jean le dit ici dans les livres de Jean je pense que c'est cela Jean chapitre 10, je suppose que c'est cela. Jean chapitre 10. voilà voilà. Au verset, euh, verset, verset 12. Jean 10, verset 12. Vous ne le sais pas. Peut-être que je pourrais quand même lire, parce que l'état temps fait vite, je vais quand même aller un peu plus vite. Alors écoutez d'abord. Jean chapitre 10, euh, verset 7. Il dit Jésus leur dit encore En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis.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 Et qu'elle soit donc dans l'abondance. Vous comprenez cela Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez être dans, la, dans le malheur ou quoi que ce soit. Non, parce que David a dit si l'éternel est mon berger. Et nous comprenons très bien ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit aussi ici. Hein? Il a dit, je, je suis le bon berger. C'est écrit, hein? Je suis le bon berger. Le bon berger. Amen. Donc le, le seul bon. Amen il faut qu'on comprenne quand il va dit mais le bon ça dit que le seul bon donc il n'y en a pas un autre qui soit bon le seul bon c'est lui donc moi je suis le seul bon berger alors il dit, c'est le donc euh, voilà, voilà, ah, voilà, mais oui, nous sommes tous arrivés, pardonnez moi J'ai dit, euh, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que qu'elles qu soient donc dans l'abondance. N'est-ce pas vrai oui. Voici verset 11, il nous dit, je suis le bon berger. Voilà. Et puis, écoutez bien ce qui est merveilleux là-dedans, pour que vous puissiez voir l'expérience sur ton moyen pour pouvoir dire. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et vous, vous avez remarqué, frères et sœurs, si on regarde un peu eh, David, un tout petit peu. David, effectivement, quand il paissait les troupeaux de son père. Même l'ours, effectivement, qui est plus grand. Ah oui, il était plus grand. L'ours, vous connaissez quand même. Dans les jardins, pardon. Dans, dans, dans, dans, dans, dans les eaux, pardon. Ceux qui ont été une fois. Bon, même, bon, même pas dans les eaux, dans la télévision, vous le voyez. Dans les trucs de nature, quand même. si c'est bon. Les lions, vous connaissez quand même. Alors, il est il, il lui même. Il reçoit, il dit, mais, quand un lion venait effectivement, il prenait une brebis effectivement, et qu'il voulait pour aller la, la tuer, effectivement, ben, il dit, mais moi je poursuivais. Vous n'avez jamais lu ça Amen. Alors, alors, je pose la question. Vous avez déjà lu Amen. En rapport avec aussi l'ours, vous avez déjà lu Amen. David l'a dit. Donc un petit bonhomme là, voyant un lion, effectivement, mais il n'a pas fou, parce qu'il veut dire, oh, oh une brébis, c'est encore bon, si il prend le lion en pris ah, je m'en fous pour pouvoir me protéger, mais qu'il mange la, la brébis, effectivement, non, non, non, contre sa propre vie, il dit non, non, non, non, cette brébis là, elle a besoin de moi le berger, alléluia, oui monsieur, ce n'est pas pour rien qu'il dit, mais l'éternel est mon berger, il était sûr et certain, si moi, l'homme David, je peux courir contre un lion pour arracher un, un, un, une brébille dans la guerre des lions, mais à quelle de raison Dieu, même dans n'importe quelle situation, il ne va pas m'abandonner Alléluia Oui, monsieur, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est la vérité, frère. C'est parce que vous ne croyez pas que vous demeurez ainsi. C'est vrai vous savez, quand vous dites Amen, vraiment frère, frère, ça peut vous condamner. Hein. Il faut que vous croyez ce que vous dites, effectivement, aussi. Hein. C'est pas que je suis là pour. Alléluia, ils disent Amen, gloire à Dieu. Non, non, non, c'est pas ça que je sais Mais vous, vous, fait, vous devez être en danger parce que quand vous dites Amen et vous ne le croyez pas, vous êtes condamné. Et que votre Amen soit Amen. Hein. Et que vous le croyez effectivement. Alors si vous ne dites pas Amen, non, si vous ne vous sentez pas, ne dites pas Amen. Parce que c'est un jugement que vous prononcez. Amen, Amen. Et puis, Donc, dehors, c'est autre chose. Ah oui. C'est important que vous pensez ce que vous dites. Parce que ce que vous dites va vous condamner vous-même. Ce n'est pas une formule, hein, mais c'est vrai, Seigneur. Alléluia, c'est la vérité. C'est ça, amen. amen. Mais si je ne crois pas. Ah oui. Il faut qu'on commence à savoir à respecter les choses qui concernent Dieu. On n'a pas de formule ici à prononcer pour que, bon, que ça me fasse du bien. Je ne cherche pas que ça me fasse du bien. C'est vous, vous êtes en danger. Parce que mais quand vous dites Amen, ce que vous croyez la chose, dites Seigneur, Alléluia, tu es vrai, c'est la vérité, parce que ce que, tu, ce que tu dis là, ce que tu as dit là, mais c'est Alléluia, Amen, c'est vrai. Alors, il nous disent, oui, le temps file. Alors, d'ici, dit regardez si, bien. Il dit le verset donc il dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ce brebis je crois que c'est ça c'est bon mon grand ça merci alors il dit le bon bergers donne sa vie pour ses brebis hein? et puis il dit verset 12, nous l'avons dit la... mais mais mais le mercenaire le mercenaire qui n'est pas le berger alors qu'il n'a pas la nature du berger, effectivement, lui, il n'en a pas, parce que il n'a jamais expérimenté ce de Dieu. Il veut simplement avoir un rassemblement des gens pour se faire passer pour quelqu'un, c'est et cela. Oh oui, parce qu'il ne connaît pas, il n'a rien expérimenté de ces choses-là. Alors il dit, mais, mais les mercenaires, mais les mercenaires, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, qu'est-ce qu'il fait Il dit ici, abandonne les brebis et qui se fait et prend la fuite. Oui. Ça, ah ben oui, monsieur, mais David, ce n'était pas comme ça. Oh. Non, non. Il dit, l'éternel obligé parce que lui, il a expérimenté la chose en question. Et il savait que c'est parce que l'éternel le gardait qu'il pouvait terrasser les lions. Oh. Oh. Mon frère et ma soeur, vous méprisez ce que Dieu vous donne. Dieu est bon pour chacun de vous, mon frère. Oh, Vous voulez courir blanc et problèmes, c'est frère. Vous avez la solution à tous vos problèmes. Que Dieu nous aide, frère. De quelle manière vous vous devez entendre, mon frère et ma sœur Vous vous plaignez toujours à cause de... Vous vous mentez toujours à cause Frère et sœur, vous pouvez parler de la vérité. C'est vrai vous vous vous vous vous, vous vous vous, vous, vous, vous, rassemblez pas pour devenir meilleur, mais encore pire. Ce que la Bible dit. Nous entrons dans les formules, dans les habitudes, effectivement, ainsi de suite. C'est ça le problème, mais je vous ai toujours dit ici. Un jour, vous allez amèrement le regretter et vous ne pourrez plus jamais rien changer. Vous connaissez euh, Lazare et les riches Lazare était là avec les plaies et tout ça. Lazare était un croyant, effectivement, bon, il souffrait sur la terre, effectivement. Euh, vous savez, comme je dis, avant parce que beaucoup de gens ne croient pas cela, mais les épreuves sont plus précieuses pour le croyant. Un frère ou une soeur qui n'a pas d'épreuve. Oh, vous pouvez l'oublier. Il est toujours, ah, j'ai. J'ai beaucoup, je possède. J'ai ceci là. et cela. Il y a, a des compromis quelque part. Sous les tapis, quelque part, il y a des compromis. Il est vraiment à la main avec les diables quelque part. parce qu a... Mais quand toi tu es attaché à Dieu de tout ton cœur, tous les jours de ta vie, c'est un combat. Les, les gens qui ne sont pas spirituels vont dire, ah, le frère ou la soeur, il a péché, il a manqué. Mais comment toujours, il a toujours des situations difficiles. Comment toujours ça marche pas Mais c'est ce qu'on a dit des, des, des, des jobs. Hein? Alors qu'ils ne savaient pas que c'était un homme qui était attaché à Dieu. Et que le preuve qu'il passait, c'est parce que Dieu voulait être honoré au travers des Job. Mais ils sont venus, ils étaient spirituels, hein. Oh là là Ils se sont comme ça, pendant deux en après Et puis ils ont à le bombarder. Oh, et péché caché, et patati, et tata, et tata. On l'a enfoncé, on l'a enfoncé. Les pauvres, il dit, mais je n'ai pas péché, je suis un homme, c'est vrai, mais quand même, quand même, pas à ce point-là. Ah, non, non, non, non, non, non. Il faisait dans les coulisses effectivement le pauvre Job. Ah ben oui, c'est ce que... Nous sommes naturels et nous sommes trop charnels. On, on ne se focalise pas toujours à voir du Seigneur, je vais demeurer spirituel. » Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais vous ne vous intéressez pas à Dieu. Mais c'est la vérité. Vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour Dieu. Ce que vous jouez, c'est seulement la comédie. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Vous vous mentez aux hommes mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu qui sont de la race et de la cœur. Il vous connaît mieux que moi. Il faut arrêter. Je vous en prie, parce que c'est pour votre vie. L'enfer, mon Dieu d'amour. Vous n'avez pas encore, parce que quand les gens ils sont là, ah, j'ai souvent entendu et ça quand j'entends, et même parfois les chrétiens qui vont jusqu'à dire, ah, c'est un calvaire. Ce que moi, j'endure, c'est vraiment un calvaire. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous représenter les calvaires, ce que c'est? Il y a un témoignage d'un frère. Ça, on me l'a rendu. Ce frère euh, était vraiment un frère qui a, il a eu des problèmes de santé. Et on l'a trouvé, je pense, qu'il avait des pro problèmes vraiment au niveau de. Je ne sais pas si c'était foie ou rein, quelque chose comme ça, mais vraiment avec douleur. Je crois qu'il avait des, des infections, mais il avait des douleurs. Il, pouvait... il est allé à l'hôpital. Alors, le médecin ont vu cela, qu'il y avait cette douleur-là, cette infection. On lui a dit, bon, en tout cas, parce qu'il était camionneur. Et euh, on lui a dit, bon, euh, quand, ah, la, votre état est vraiment problématique. Vous ne pouvez même pas vous asseoir dans un véhicule. On doit absolument vous euh, hospitaliser pour faire l'intervention. Parce que c'est grave et c'est très dangereux pour vous aussi dans cet état-là. Elle lui dit, mais vous voulez me faire l'opération Elle dit, oui, on veut vous opérer. Effectivement, parce que quand on a vu ça, il faut absolument qu'on vous opère. Le frère regarde et puis il dit, dit au médecin, dit, euh, bon, euh, merci beaucoup. Et moi j'ai une livraison pour pouvoir faire. Il monsieur, vous ne réalisez pas votre état, comment il est mais Vous pouvez à tout moment tomber. Et... Il dit, oui, mais j'ai une livraison à pouvoir faire. Il sort. Il prend son camion. Il monte dedans. Et il commence à rouler pour pouvoir aller faire sa livraison. Et alors, à un certain moment, les douleurs sont devenues tellement fortes. Et là, il est descendu du camion. C'était tellement fort. Il a commencé à dire, Seigneur, si toi, tu ne me guéris pas, alors... Laisse-moi mourir parce que tes douleurs qui sont tellement si fortes, mais vraiment j'ai même mis comme ça pour te dire, mais c'est tellement douloureux, douloureux, je ne peux plus supporter ça, Seigneur. Ça, c'est une douleur qu'aucun homme ne peut arriver à voir. On ne peut même pas supporter telle douleur, effectivement. Il était vraiment là, dans sa tristesse. Il dit, mais Seigneur, je suis comme ça, mais je voudrais quand même, si c'est possible, que je puisse partir mourir. Parce ben, que c'est tellement fort cette douleur, je n'en peux plus. Alors, il entend la voix qui lui dit.. Toi, tu n'as pas souffert comme moi j'ai souffert. La douleur que toi tu as, ce n'est rien à comparer de ce que moi j'ai souffert. La voix a parlé et puis c'est parti. Le frère était complètement guéri. Juste pour vous faire comprendre que vous devez faire attention à ce que vous dites. Oh, c'est un calvaire que j'ai avec ces personnes. C'était un calvaire. Vous vous connaissez vraiment ce que c'est que le calvaire. Mon frère et ma sœur, mais vous, vous, tout ce que vous vous, vous souffrez ici, et des douleurs par-ci, même ceci ce n'est rien comparé. Vous vous donnez trop de, je sais pas moi, de beaucoup de choses, mais frère, vous ne pouvez pas vous rendre. Il faut faire très attention. Est-ce que vous vous donnez, allez vous allez voir parler, prononcer, effectivement. non, les calvaires, vous ne savez même pas parce que parce que vous vous rendez compte que c'est contre tous les démons. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte effectivement de ce qu'il qu a eu à pouvoir endurer pour toi et pour moi. Il a pris tous les péchés. Toi, rien que pour pouvoir prendre quand même les douleurs de ton frère pour la situation, son problème, ces difficultés qu'il traverse, ou ta soeur, tu as des difficultés pour même accepter que... En tout cas, je vais quand même me sacrifier pour l'aider. C'est très difficile. Mais lui, tout est maîtrise, tout ce que toi, tes maladies, tout, tout les, toutes les saletés. Hein toutes les saletés là, les immondes que tu as là, voilà. et tout, même toutes les maladies que vous ne pouvez même pas im imaginer effectivement, mais cela, c'était sur lui. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, de ne plus être euh, des, des chrétiens, des, des assemblées, des noms. Mais il faut aller où Dieu vous conduit à pouvoir aller, pas pour vous plaindre vous tout le temps. Que ça ne change pas mon état, non, votre état va changer. Mais le problème, c'est votre foi. Maintenant, si vous n'en avez pas, Dieu travaille votre foi par la prédication de la parole que vous recevez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, augmente-moi la foi, écoute la parole. Amen. Augmente, mais quand tu écoutes la parole, il augmente la foi. Amen. Vous dites, oh frère Léonard, mais écoutez bien, frères et sœurs, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a dit Je vais de cet eau là et puis, qu'est-ce qu'il avait dit Tu veux de cette, cette eau-là. Oui, il n'a pas, pas pris une bouteille dit « Maintenant, je vais te faire boire pour que ça augmente, ça augmente, ça augmente. » Non Va chercher ton mari. Et voilà la formule. La parole, mon frère. Amen. Va chercher ton mari. L'obéissance de la parole produit la chose. La femme dit « J'ai des points de mari. » Il dit « Ça, c'est là, tu as dit vrai. Oh. » Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, augmente-nous la foi. Mais il est fait. Mais tu ne veux, tu refuses la parole qui te donne, parce que tu es docteur des, des, des brochures d'hôtesse. Si c'est cela votre problème, frère. Et vous pensez aller au ciel, mais vous ne direz jamais. Oui, c'est sûr et certain. Je prêche ici, tout le monde l'entend. Vous ne devez pas, c'est pas laisser d'aller téléphoner parce qu'ils entendent déjà ce que j'ai dit. Donc vos amis, là, qui ils, ils sont connectés, de toute façon, vous savez, mais bien sûr qu'ils sont, ils sont connectés. Vous n'avez pas besoin de les téléphoner. Il nous a dit ceci. Non, hey, ça, ils sont déjà, ils ont déjà entendu. Non, c'est vrai, frère et sœur. C'est, bon, je vais, je vais te lire ici pour, puis on s'arrête. Alors, il dit, il dit très bien. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne s'est point en peine de brebis. Parce qu'on nous a dit d'abord ici, il dit, mais le berger qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la verset, verset 12, pardon. Et prend la fuite. On dit bien là, la fuite, hein. Il veut préserver sa vie. Alors le bon berger, qu'est-ce qu'il fait Il donne sa vie pour ses Voilà voilà, il faut savoir se sacrifier pour les brebis et ça personne ne le fait hein? Mais pour être glorifié, alléluia, il est le meilleur. Tout ça, il aime bien. Glorifiez-moi, faites-moi ça, les fait. Mais tous les hommes sont comme ça. Et c'est vrai, frère. Quand on commence ah il est, ah il est, il est. Il est il va pas vous montrer ça, il fait semblant. Mais en fait, il veut que vous continuiez à pouvoir faire ça. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui les a possédés. Satan, il est malin. Oui, monsieur. Oui, madame. Ah oui Ah oui c'est sûr et certain. <rire> et là, et les personnes comme ça, quand un problème vient, on va dire, on va mettre à genoux prie Dieu. Le Seigneur il continue. Il ne va pas te dire que nous allons prier avec toi. Et puis il ne veut pas prendre ton problème à cœur. Non, ils sont des gens qui en sont, Ils sont tellement chargés pour sa famille, pour ses enfants, pour, son, pour ce qu'il a fait. Non, non. Mais il n'a pas le temps. Et d'ailleurs, c'est ennuyant toujours là. Voilà, frère, mais il est, il est, il est fatigué. Il est fatigué. Il n'a pas, pas le temps de prendre ton problème à cœur. Oui, monsieur. Ah oui, c'est ce que... Sauf qu'il peut... C'est à ce moment-là qu'on te dit ça. Frère, moi soeur, moi j'ai aussi des problèmes dans ma famille, il énorme, là. Et nous, nous tous aussi. Nous avons mais il ne va pas te dire, soeur, frère, venez ici. On va, on va prier pour toi. Mais voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, ceci et cela. Parce qu'il n'a pas ça. Il a simplement les désirs de la gloire qu'on voit par la vie, par la vie, par la l'âge. Il prêche des choses qu'il lui-même n'a même pas expérimenté. Mais on veut toujours. C'est ça ce que vous, vous trouvez à gauche et à droite. Et vous aimez bien les, comment on appelle ça, les... Et surtout qu'on a beaucoup de, sur Facebook ici, on court à gauche et à droite et on écoute. Il y en a maintenant des prédicateurs ils vous font des démonstrations. Et il n'y a, a que ça. Mais quand vous écoutez bien, c'est du vide. Que Dieu nous aide. Et puis il y a des gens qui, qui coulent, ah, ah, et puis là, et quand je vais aller là-bas, il va faire, il va faire, il va faire. Et puis après, il te dit carte de crédit. Non, mais c'est sérieux. Oh. Ah non, tous On vous envoie des vidéos, là, machin, tout le monde. C'est pour que vous puissiez seulement. Quand vous vous approchez, oh frère, j'ai je senti, je je, je je j'ai Mais Je sais quand je suis arrivé, bon, j'ai payé, mais je sentais que vraiment, vraiment, me vraiment, mais ça c'est l'esprit démoniaque qui a eu à pouvoir avoir l'influence sur toi. Et ce, mais c'est ce qui est toujours bizarre, c'est ceci. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand on demande aux gens de pouvoir payer. J'étais assis quand, ce moment je pleurais, j'ai dit, Dieu d'Abraham, aide-moi à ne pas voir ces gens de choses, mais je les vois parce que je suis en train de pouvoir le voir. On demande aux gens. Et ramènent, non, on a besoin il faut m'appeler des, 200 euros, 200 euros, chacun, chacun, chacun. Dieu va faire, Dieu m'a fait pour vous, effectivement. Il s'élève, hein. Descends, descends, descends, descends, descends Vous avez, prenez, c'est comme j'ai vu Il m'a dit, amenez bon, avec vous des, des, des bouteilles de miel J'ai dit, Seigneur Ils sont là Mon miel est. J'ai dit, Jésus Christ, mon moi, pitié de. Ah, moi, je pouvais rien voir, je regardais et, et, et alors Il faut payer comme ça, parce que quand vous payez Le Seigneur, ils font ah. Je regardais Je ne pas, il va sous, les, sous exemple, les enveloppes J'ai dit, chez moi, à l'Assemblée ce sont même ces frères-là qui vous regardent, puis ils vont les dire, mais parce que, nous vous avons déposé 100 euros, est ce qu'ils sont, par exemple, on ne te dit pas comme ça, mais le, le regard, le regard. Mais, frère, je vous connais quand même. C'est vrai, ce côté-là, il ne faut pas toucher aux frères et sœurs. Est-ce que vous nous entendez ici vous faire des annonces, oh, euh, frères et sœurs, nous avons besoin. Parce que si on vous fait ça, on va avoir des problèmes ici. On va téléphoner à Sœur et Concotique. et on Et puis Sœur et va téléphoner à Frère Magatico. et tout... Mais c'est vrai, c'est comme ça que vous êtes ici. Oh, moi j'avais donné. Mais maintenant je commence à plus vivre. Moi j'avais donné frère et sœur. Mais quand je regardais là-bas, je dis Dieu d'Avraham. Ça peut sortir 50 000 ans. Comme ça, je dis, mais comment ça s'est fait? Comment, comment, monsieur? Dis, mais... mais si vous, vous étiez à choix, vous ferez la même chose. Vous donnerez facilement pour qu'on va acheter la prière d'adieu. Parce que c'est facile, j'achète, j'ai acheté, ça m'a coûté, donc j'achetis cela. Donc Dieu a écouté. Et monsieur vous fait comprendre que Dieu a écouté, Et vous lui croyez. Allez-y allez voir des maisons qui bâtissent. Les églises, effectivement. Mais les agents viennent d'eux. Mais des fous! Quand on dit, mais c'est vrai frère, vous me regardez, mais c'est vrai, vous critiquez toujours, patati, patata, mais on vous fait faire n'importe quoi, qui sont des fausses choses, et vous y adhérez, oh là là, Et vous y adhérez avec, vous pouvez même vendre même une partie de votre maison. Vous le faites. Et vous donnez en fait cela. Et tout ça, ça nous vaut absolument rien Je termine, hein Ah si, si. Alors, nous continuons. Il dit.. Um... Verset 13, il dit. Ah, euh, verset 12. Non, j'ai verset 12, hein. Il dit Et les loups, le ravis, et les roules, le loup, les ravis, et les dispersent. Mais quelle différence par rapport à, à David. Et David qui avait un enseignant merveilleux Dieu lui-même. Ah oui. Il dit L'Éternel est mon berger. Il dit Alléluia, je ne manquerai de rien. <rire> il dit il, il, il me conduit vers de verts pâturages. Il, il restaure mon âme. Aïe aïe aïe. Quand vous rentrez chez vous à la maison, avant de dormir, prenez ces psaumes 23. Asseyez-vous, mettez-vous à la place de David, par exemple. mais Seigneur Jésus, j'ai quand même, même dans le petit nombre de temps que j'ai vécu ici, j'ai quand même réalisé que toi, tu es mon berger. J'ai vu que le projet que tu as toujours pour moi, Seigneur. Quand j'avais des soucis, des problèmes, personne ne savait. Mais quand ta parole était prêchée, tu me parlais. Tu as toujours pris soin de moi. À qui irais-je encore aujourd'hui Tu es le seul bon berger. lève nous nous allons prier. Tendre Père et précieux, Sobah. Nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire encore merci et à, à apprécier ce que toi, tu es, mon bien aimé Père Saint-Dieu, et réaliser, Père Saint-Dieu, combien tu es tellement si important pour nos pères. Nous perdons beaucoup de temps dans des choses tout à fait inutiles et éphémères aussi, mon bien aimé Père Dieu. Oh, nous avons besoin de ces Jésus Oh Jésus-Christ mon roi, et tu es vraiment merveilleux Père. C'est toi qui étais aussi dans David mon roi. Et que tu montrais effectivement, David, effectivement tu as eu à pouvoir l'instruire l'enseigner. Parce que c'est ce que toi tu as démontré, mon bien-aimé Seigneur, c'est si Dieu, Père Saint-Dieu. Et tous les hommes, mon bénémoine Père Seigneur, Dieu est tu es venu le seul à pouvoir donner ta vie à toi, mon Seigneur. tu tes brebis à toi, Père mon dieu Et tu l'as témoigné. Le monde entier a pu voir cela, mon ben bénémoine Père Saint-Dieu. Tu as été suspendu entre ciel et terre comme un attendant, Père sur la terre entière, mon roi, que voici les bons péchés qui donnent sa vie pour ses brebis. Et pourquoi mon frère ne peut pas croire cela, mon Seigneur Et pourquoi ma soeur ne peut pas croire cela Il croit des choses inutiles et à cause il court pour des bêtises à gauche et à droite, mon roi. Seigneur, oh Jésus-Christ, mon roi, nous implorons ta grâce encore aujourd'hui, mon bien aimé Seigneur. Nous voulons considérer ce que toi, tu considères, ce que toi, tu nous donnes encore, ce que tu nous as donné, mon amé et avoir dans notre cœur la reconnaissance mon Seigneur, tu as donné ta vie pour te prévenir Seigneur. Louange et honneur à toi. Oh, parce que tu es vivant. David a eu un progrès de cela, mais ne me pas tuer. c'est ainsi qu'il a tiré à ses mêmes. Oh, pas Tubissant, on un peu. goliath, mon roi, parce qu'Israël était ton peuple à toi et tu en prenais soin, mon sauveur. Béni sois-tu encore, eh? Aujourd'hui, mon béné-aimé, personne Dieu nous voit même pas rester longtemps à genoux, personne. Nous courons à ce qui nous intéresse. Nous, nous sommes très préoccupés par nous-mêmes, par ce que nous devons faire, parce que nous devons avoir. Oh, j'implore ta grâce, mon Soba béni. Merci, Soba. Et accorde-nous encore la grâce. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Et nous avons vraiment besoin de toi encore, Seigneur. Que les choses à venir soient tellement différentes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Notre considération, mon bénémoine, Père Dieu, notre façon de pouvoir voir, Père Saint-Dieu. Mon Dieu, souviens-toi de mon frère, que les habitudes ne puissent pas s'installer. De ma sœur aussi, bien-aimé, perçois mon Dieu. Les habitudes ne puissent pas s'installer, ne me pas du tout. C'est là les grands dangers, mon sauveur, bien Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Nous te remercions. Oui, sois béni. Sois glorifié. Tu es l'étoile belle du matin ici, oui, ma Le donateur de tout don, Seigneur. C'est bien toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. C'est toi qui donne la vie, c'est toi qui ouvre les portes, mon béni, mon Père Saint-Dieu. C'est toi qui délivres aussi par Dieu. Amen. C'est toi qui délivres, qui libères les captifs, mon bénévole Père saint et qui accorde le soutien sur le soutien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce et de ton soutien. Merci, Sauveur. Merci, mon Père. Merci, ô Maître béni. Sois béni encore ce soir. Sois glorifié, Sauveur. Oh, tu es digne adoré, mon digne D'être glorifié, mon Sauvage. C'est Toi que nous aimons. Merci. Tu es Dieu et merci, Sauvage. Merci. Oh Dieu, merci. Merci, Père. À Toi la gloire. À Toi l'honneur. La puissance et la victoire. Soutiens-nous et accorde-nous la grâce, mon sauveur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, sauveur. Oh, Maître béni. Gloire et honneur à toi. Nous te remercions. Merci, Sobari. Oh, Jésus, mon roi et mon sauveur. Oh, Maître béni. Oh merci. Merci, merci Sauveur, Merci. Nous te demandons grâce, mon roi. ramène nous comme au jour d'autrefois, mon sauveur. Là, nous te désirions. nous te cherchions, mon sauveur. Nous te parlions, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous pouvons voir, mon bénémoine Père. Oh Dieu. Comme nous pouvons l'entendre l'éternel ramène les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh Jésus-Christ mon roi. Tu es celui qui a libéré les captifs et qui ramène. Merci Sobari. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chambre d'allégresse. Nous voulons chercher ta face et nous voulons te servir encore, mon sauveur. Aide-nous, Père saint -Dieu. Oh nous voulons considérer. Oh gloire à toi maître béni, oh Jésus Christ mon roi, Jésus Christ mon maître pardon ce corps qui devait être tendre, être touché, béni mon père trismégiste, il est devenu tellement dur mon roi, comme les rocs ne peut pas. Oh père trismégiste, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus Père au Dieu, oh d'être touché parce qu'il est toujours dur, et insensible père, Accorde la grâce mon sauveur. Oh Maître béni, souviens-toi, souviens-toi de mon frère souviens-toi de ma soeur. Merci pour ce travail que tu fais parmi ton peuple, mon roi, et que tu ramènes Père. Bénis nos frères qui sont donc en connexion et partout ils sont, et mes personnes sœurs, Dieu et mes sœurs aussi, Père, -sœurs, Dieu. Oh, souviens-toi de chacun d'eux, dans chaque lieu et dans chaque endroit. Ils sont précieux pour nous, Père. C'est sur le nôtre, Père, nos frères et soeurs que tu nous as donné. Oh, merci, Père. Oh, gloire à toi. Merci, sauveur. Merveilleux est ton Seigneur, mon Roi. Oh, Dieu du Ciel. Merci, mon Père Saint. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Et t'exalte encore davantage. Oh, gloire à toi. Merci. Merci, oh Jésus-Christ, mon roi. Pardonne-nous, Père. Merci, merci, merci, ça Aide-nous encore. Travaille, travaille nos cœurs, mon mon Père Saint-Dieu. Fais un travail vraiment profond, Seigneur, de déraciner tout ce qui n'est pas à toi, que les diables a eu à pouvoir, oh Dieu, donner comme des faux-semblants, mon me Père Saint-Dieu, oh, que nous puissions avoir le vrai Seigneur. Le vrai est en toi, mon sauveur. Merci. Merci, sauveur. Gloire te soit rendu. Garde ton peuple. Soutiens-le, Père. Merci. Merci. Merci, mon roi. Gloire à toi. Merci, Père. Merci. Merci. Merci. À toi, la gloire est de la puissance et, et la victoire encore personne, merci Père Dieu, merci, merci Père Dieu, nous voulons vivre pour toi et garder ton peuple, soutiens les Père Dieu, merci, merci, béni soit ton Seigneur, mon grand tu peux avancer, la Bible, et c'est bon, tu connais, il est mis. joie, la vie.